Lorsque l'on consulte une page web ou tout autre document, il est possible grâce au mode Annoter sur le bureau de réaliser une prise de note par simple glisser déposé sur un post-it. Une page web est affichée. Le logiciel Workspace a été lancé dans le profil avancé. On active le mode Annoter sur le bureau. On prend l'outil Forme pour se fabriquer un post-it dans la partie droite de l'écran. Avec l'outil Sélection, on délimite la partie de texte que l'on désire copier. Sans relâcher le, la pression du stylet sur la surface du tableau, on fait glisser la sélection sur le post-it et on relâche la pression du stylet. La prise de note est faite. Le texte a pris les attributs par défaut des zones de texte. Recommençons l'opération, mais modifions au préalable les attributs par défaut des zones de texte en choisissant la couleur noire, la taille de caractère 12... Le texte dupliqué prend bien ses nouveaux attributs. La prise de notes est terminée, on active le mode souris en confirmant par oui la sauvegarde. On vient de créer une page de tableau contenant une capture de l'ensemble de l'écran. L'image du bureau de Windows est en fond d'écran. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Passe vierge. Il reste dans la page les éléments de la prise de note, le rectangle et la zone de texte que l'on manipule comme n'importe quel objet.